Gamin, j'étais, Golf 4, j'étais m'a Marocain tout l'été, le quartier toujours pété. Apprends à me checker, ramène ton CV, je te dirai si ça va, si je trouve que ça passe. Si tu me dis que c'est la base, je te dirai la baisse. Moi je connais pas de poste, je réponds à coup de gosse, ou bien à coup de crosse. T'as retourné ta veste, ouais, j'ai retrouvé mon pif, ouais, t'as retourné ma veste, ouais, t'as trouvé le siffet, vas-y, trace ta route. De toute façon, j'ai pas de recette, et tu sais que quand y'a doute, y'a forcément pas de doute, à ce que tu veux me faire, et je sens que tu veux me faire. T'entends dans ma thèse, précis dans ma thèse. Le sujet c'est bif, le sujet c'est bof. Le sujet est mort et de façon tout en terre. On part en poussière, mais comme on est d'hier, Je connais la musique, quoi. Ouais. Comme on est d'hier, ouais. Je connais la musique, quoi. Ouais. Je connais la musique, carapoton. Ouais. Je connais la musique. Ah, a chaque fois que j'écris, bien sûr je prends des risques. Le risque de réussir, rien, ma story dans mes lyrics. Pire sans véridique, ma United, ma uniquement. Fuck ta patrie, fuck ton parti. J'prie pour mes frères, j'prie pour ma famille, j'prie pour mes sœurs, j'prie pour mes petits et vas-y, monte le sang. Ou moi suis trop le seum, là vais t'expliquer. Hein, tu seras pas pire que ton pire ami ni bien meilleur que ton meilleur ami saisis la rime, reprends le sens, accroche-toi au tuyau, coco kalim, je pas le sang, tu t'accroches à l'euro et moi je sais pas compter, hein, je croyais tous refrai, je croyais tous refrai, elle est pas bien cette inspray, non? Eh bien, t'as kigé, lourd, lourd ma gueule.